Capture de renard. Donc nous allons récupérer un renard capturé par nos soins. Hop. Donc c'est dans une vaste propriété de 7000 mètres carrés. Et notre petit renard est là. Il a l'air très calme, mais il faut se méfier, parce que ce sont quand même des animaux vecteurs. Hein. Donc euh, surtout la très célèbre rage. Et euh, bon, et moi j'ai pas envie d'avoir la rage, donc euh, faisons attention. Mais sinon, il a l'air en très bonne santé. Très méfiant, vous voyez, hein méfiant alors, il se demande à quelle sauce il va être mangé et donc on va peut-être vous montrer les dégâts que, que les renards font hein, dans les dans les jardins alors au niveau ici au niveau des nous avons des, des galeries des grosses galeries très profonde voilà